Donc là, le, le parcours montagne qui a été équipé par le, par le comité à l'automne et en pleine réserve naturelle régionale. Le départ se fait bah, depuis la maison de la réserve sur le hameau de, de Condamine. C'est une réserve naturelle donc, qui se situe à la fois sur la commune de saint étienne et la commune du Nieu, au sud, sur 355 hectares. Euh, elle a été euh, créée vers la fin des années 80 en réserve naturelle volontaire. Euh, et euh, depuis 2012 elle a été euh, classée en Réserve Naturelle Régionale. On marche, on prend le GR qui nous amène au port Saint-Victor-sur-Loire où là il y a les canoës qui nous attendent. Donc on enfile les, euh, les gilets et on est parti pour une petite traversée pour rejoindre la base d'un éperon rocheux, le premier, euh, premier éperon. On se trouve sur les Gorges de la Loire, donc c'est un espace naturel qui est caractérisé par un milieu, des milieux naturels très diversifiés, donc, qui se trouvent en mosaïque, avec des expositions très variées. On a un climat continental avec des variations méditerranéennes et océaniques qui font qu'on retrouve une grande diversité d'espèces. Et là on va progresser en cordée, donc là on est à peu près 6 sur la corde plus euh, l'accompagnateur et on va s'assurer en passant la corde dans les mousquetons à demeure sur le, sur le parcours. Donc on va grimper un premier pilier, ensuite on aura une petite sente qui nous amène à la base d'un deuxième pilier et puis ensuite euh, en 10 minutes on retourne euh, au point de départ sur le, à la maison de la réserve. Donc euh, ici, euh, l'escalade est autorisée sur la réserve naturelle. Il faut savoir que sur chaque réserve naturelle, il y a une réglementation spécifique euh, qui permet de cadrer chaque activité, que ce soit spatialement ou temporellement. Donc euh, là, pour l'activité spécifique d'escalade, euh, elle est autorisée sur euh, trois sites, en l'occurrence sur la réserve naturelle et euh, nouveaux projets d'aménagement nécessite une démarche particulière en lien avec la réserve naturelle euh, donc là euh, en ce qui concerne le parcours de montagne euh, ça a été une assez longue procédure de concertation entre euh, ben, les différentes parties prenantes de la réserve naturelle on a à nous un comité consultatif et euh, la fédération d'escalade donc euh, qui fait que ce projet de parcours de montagne qui est, on va dire, en gestation depuis à peu près les années, de, enfin depuis 2010, euh, a fait l'objet d'une concertation entre les, les différentes parties pour réussir à aboutir à un projet qui permette euh, ben de, de préserver les milieux, de vérifier qu'il n'y ait pas d'enjeux écologique particulier sur le site choisi euh, et qu'il puisse être mené à des périodes favorables, qu'il puisse être encadré, euh, et qu puisse, que le tracé soit sur, sur un parcours qui a été validé par l'ensemble des, des experts naturalistes. Donc le, le parcours montagne donc, est sur le, la commune de saint étienne c'est un projet qui a été porté par la commune, il y avait une volonté du département d'équiper. Ça a été un dossier qui a été compliqué, mais qui était intéressant, puisqu'on a pu à la fois réhabiliter deux petits sites d'escalade et créer ce, ce parcours montagne avec les contraintes environnementales qu'on connaît, et qui sont associées aux sites naturels, euh, euh, sites classés, Natura 2000. Voilà, donc euh, sur la réserve naturelle, comme je disais, il y a trois sites qui sont autorisés pour la réserve naturelle. Il y a deux sites qui ont été rééquipés en 2019, qui sont en accès libre, là en l'occurrence, euh, et le parcours de montagne qui a été équipé, qui n'existait pas avant, euh, mais qui euh, a fait l'objet d'une réglementation particulière. Donc c'est une activité qui est accessible euh, juste à une certaine période, donc euh, de juin à septembre, euh, elle n'est accessible qu'en canoë, avec des groupes encadrés. Donc euh, là, en l'occurrence, euh, cette activité n'est accessible qu'avec des personnes, des encadrants qui ont fait une euh, formation auprès euh, des gestionnaires de la réserve naturelle euh, pour euh, justement connaître tous les enjeux du site je parlais tout à l'heure par exemple de l'engoulevent d'Europe, c'est une espèce, un oiseau qu'on retrouve dans les zones de l'Ande, à proximité du parcours de montagne, qui niche au sol, donc il y a un réel enjeu sur ce niveau-là, sur le fait de ne pas sortir des sentiers. On passe également à proximité de végétation assez particulière, assez rare sur le site. Donc tout ça a été expliqué lors d'une formation au cours des encadrants et l'objectif c'est vraiment ne qu'ils puissent retransmettre un peu toutes ces, ces informations-là, d'avoir une vision vraiment plus sur les enjeux écologiques lors de, de, de cette activité. Et donc pour qu'elle soit également encadrée, donc elle n'est accessible que pour des groupes de 10 personnes maximum et 4 groupes à la journée. Voilà, donc euh, tout ça, ce sont des, des, des limitations on va dire, qui ont été données en concertation euh, avec la Fédération d'Escalade et le comité consultatif. Il y a également eu un passage avec un conseil scientifique, le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel, pour pouvoir dire ben, cette activité peut être réalisée, mais sous un certain cadre. Du coup, l'activité individuelle est interdite sur ce parcours de montagne. Donc là, le procédé, en fait, c'est une réservation auprès du comité territorial de la Fédération d'Escalade qui va encadrer ce groupe et la Fédération va directement travailler avec le club nautique de saint étienne qui pourra donner un accès canoé uniquement aux personnes qui auront suivi la formation de, du parcours de montagne auprès des gestionnaires. La suite, si je prends l'exemple avec le département de la Haute-Loire où on a l'audit des, des sites naturels à réaliser, donc c'est une photo à un moment donné de, de la situation des sites d'escalade. L'idée derrière c'est d'émettre des préconisations et puis d'accompagner la collectivité en mettant en place euh, les dossiers de consultation, euh, l'accompagnement euh, de la collectivité pendant toutes les phases des travaux jusqu'à l'inauguration, et d'essayer de proposer aussi un pack complet qui n'est pas que le simple euh, rééquipement du site d'escalade, mais c'est d'intégrer une signalétique, des topos qui peuvent être numériques, en modélisation 3D euh, sur des sites web et, des, et papier. Donc c'est vraiment euh, l'idée aujourd'hui, c'est d'avoir des sites avec euh, un pack complet qui va de l'équipement jusqu'à la promotion.